Salut internaute Moi c'est Tariq. Tariq le globe roteur. Tariq l'aventurier. Aujourd'hui je t'emmène à Marrakech. 3 heures d'avion de Paris, t'as atterré ici et là c'est parti. J'ai loué super 4x4 et je vais en direction de Zagora dans le désert pour aller dormir avec les Touaregs au milieu des dunes. Là je suis prêt, j'ai ma casquette, j'ai mes lunettes de soleil, je suis au top. C'est parti, on y va, ça. on se bat. Allez on y va. Avance putain, avance <rire> n'hésitez pas à aller vers les gens à leur rencontre et vous ferez des trucs super parce que là du coup on se retrouve au milieu de rien avec ce monsieur qui nous a accompagné et qui nous emmène vraiment sur des chemins euh... enfin voilà il n'y a qu'à regarder c'est vraiment super beau quoi. ça s'appelle comment ça c'est un village quoi tu dis et ici le village s'appelle Asaka, ah, des maisons tout le sur le là moi ce que j'aime quand je fais des voyages comme ça c'est sortir des sentiers battus tu vois toujours aller un peu et puis c'est en sortant des sentiers battus que tu fais toujours des... tu fais des... voilà bah, là... là c'est bon regarde Beau regarde, c'est un canyon magnifique avec l'ouette qui passe, la verdure tout le long du canyon, c'est super beau. Bon bah, okay, hein. après toute cette route, on n'a rien dans le ventre, ah. on va manger un petit truc. Voilà, ça c'est la vallée de Lyon, nous sommes au village Tamacou, de à 15 km. Et à droite là, un petit village ancien et il y a un oasis d'amandier, tout ça c'est Un oasis d'amandier. Bon bah règle numéro 1, toujours prendre des autostoppeurs sur la route. Parce que voilà, pour le coup, il nous a amenés dans un petit restaurant ici et on va pouvoir se faire un tagine au milieu des montagnes de terre avec du pain maison je j'étais en train de manger le tagine là j'ai entendu ça je suis sorti tout de suite On a la casbah de Glaoui Tifout, de Pacha de Glaoui, Pacha de Marrakech. Katie, qui commande le sud c'est un Pacha était avec les Français. Un Pacha qui vivait avec les Français Oui, mais il travaillait avec les Français. Il travaillait avec les Français. D'accord. Qui était Mohamed V à Madame Kaskar. Donc ça, c'est sur la route. Qui hein. nous emmène à Warzazat. C'est un petit village après Saïd Benadou. Et il tenait absolument à nous montrer cette case bas. Alors du coup on l'a suivi Tout, tout ça c'est Ouarzazate là-bas 95 000 habitants Ah oui Et donc là c'est une oasis devant nous c'est ça Voilà C'est magnifique La va du terrain C'est des, dates. Des, dates. des datiers partout là Ouais, tout à l'heure c'était les amandes, ici ouais. c'est les dates. Voilà, la chambre, là. les amandes à la montagne, c'est la porte du désert Et donc du coup, plus tu vas vers le désert, plus ouais. c'est les dates. Voilà. On va en apprendre des choses. Oh, bah on va faire un petit tour, on va regarder cette oui, belle oui, terrasse là oui. alors. Je explique, La terre, elle travaille en briques. Elle fait le brique de l'argile et la paille de l'orge. D'accord. Et après, elle laisse trois mâts, juin, juillet, oui, autour du soleil. Pour le brique reste solide. Et après, il faisait 10 centimes de la terre avec l'argile. La paille, ça donne la force à l'argile, au-delà de l'eau. Se consolider. voilà. voilà. Là on est dans la maison. Oui. Ah oui d'accord. Ah oui. Allez. Ah oui oui, ça ils pas là. Bon bah sympa cette petite visite euh, de ce palais. à euh. bon